Bonjour les amis, bonjour à vous, c'est Yushka, Ouf, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des Cinq soleils. Alors pour tous ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue, voilà, et aujourd'hui donc je vais euh, ouvrir donc les énergies de la semaine du 11 au 17 mars. Alors... Merci les amis, merci pour vos likes, merci pour vos encouragements, vos accompagnements, vos questions, vos commentaires, j'en prends compte, ça me fait réfléchir, ça me fait avancer moi pour naturellement peut-être faire une autre vidéo ou creuser le truc sur une chose ou l'autre, vous voyez c'est vraiment, c'est important pour moi, sinon je parle à la caméra, bonjour, comment veux-tu, petite caméra, alors, c'est loin des poissons encore, c'est, voilà, alors. Pourquoi je me place devant ce tableau Parce que regardez ce que je vous ai marqué, euh, c'est le deuxième mois donc des poissons, je vous ai dit que euh, voilà le mois des poissons exceptionnellement euh, tous les deux trois ans en, dans le calendrier adamique donc hébreu, c'était recalé tous les deux trois ans, il y avait un mois supplémentaire qui était toujours disons euh, doublé en poissons tout simplement. Eh bien là on est en plein disons dans le deuxième mois des poissons donc il a attaqué euh, sa course le 7 mars et ça se terminera le 7 avril. Alors, qu'est-ce que c'est un peu ce moi là Faut pas se prendre la tête, faut rigoler, faut être des gamins, faut être des gamins. Il faut vraiment lâcher, faut, faut, c'est son truc un peu carcan et tout. Moi j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Oui, non mais ça ne peut fonctionner comme ça, etc. etc. Ça c'est vraiment des choses qu'il faut un petit peu, disons, faire craquer un peu dans notre vie. Avoir un sourire euh, dynamique. Faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. Euh, s'habiller comme on n'a même pas l'habitude de s'habiller. Oh mon Dieu, j'ai jamais mis un foulard rouge. Bah alors, pourquoi pas Par exemple, hein? <rire> je ne vous parle pas de gilet jaune. Je... <rire> vous voyez, ah, ben, si ça allait tous avec un pompon et tout, ça serait rigolo ça aussi. Vous voyez, on s'en poup -pou comme ça. Non, là je rigole. L'histoire est sérieuse de toutes les façons. Mais je dis que même, euh, même disons, dans certains drames et tout, on peut, euh, disons, faire... Euh, il peut y avoir, disons, apporter de la légèreté. Voilà ce que je veux dire, surtout. Apporter de la légèreté et de la fantaisie, hein, De façon à pas bouffe, sombrer. C'est un mois qui est exceptionnel. C'est le mois où on peut prendre le pompon. C'est le mois des farces ou vraiment quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, disons, peut arriver. On peut le lire, naturellement, euh, sur le plan, disons, de la planète, on peut le lire dans le plan, disons, de, la, de, la, de la, par exemple, de la France, ou dans notre famille, ou sur un plan personnel, naturellement, parce que c'est comme des poupées russes, boum, boum, boum, on empile l'un dans l'autre, vous voyez, il y, y a toujours des répercussions. Alors... Bien sûr, poisson d'avril, poisson d'avril. Alors que bon, ben là, je vous parle. Euh, ça, c'est vraiment le deuxième mois, hein, le deuxième mois exceptionnel qui arrive. S'il a beaucoup plus d'intensité, vraiment. Euh, et il faut tout baser sur la joie de vivre et sur le partage. Hein. Faites des gâteaux, chantez en faisant les gâteaux. Ce que vous pouvez pas dire, par exemple à une personne, eh bien. Euh, Imaginez un gosse, hein, vous ne pouvez pas lui parler directement, bon, bah, lui, vous, en cuisinant, en faisant le truc, vous cuisinez votre truc avec amour et vous chantez, si vous le pouvez, et vous lui parlez à son âme en disant, voilà, et eh bien, euh, euh, moi j'aimerais bien que on arrive à trouver un terrain d'entente, je t'aime, mon fils, ma fille, etc., etc., voilà, et puis lorsque le repas sera à table, et eh bien, euh, euh, ça passe par la nourriture. Vous voyez, les choses, elles passent par la nourriture. Euh, au mois de ce mois-là, c'est un mois où on confectionne, je vous le dis, beaucoup de gâteaux, des friandises. Des... Et, et, vraiment, c'est vraiment... On se lâche. C'est une joie de vivre. D'accord Bien. Alors, maintenant, je vais recaler la caméra un peu sur moi, sur mes cartes. Maintenant qu'on a vu tout ça, hein, mes amis, et puis... Euh... On va commencer clac là on va, on va regarder un petit peu ça pouf là je pense que je suis bien hein? qu'est ce que vous en dites parce que quand je suis assise là faut quand même euh... allez ça va aller comme ça hein? oui ça va aller comme ça un petit peu plus loin peut-être comme ça allez ça marche clac un petit peu comme ça de votre avis vous ne me répondez même pas qu'est ce que ça veut dire ça hum ah, j'ai tiré dans le tarot de marseille donc une première carte tout à l'heure ah ben, c'était le chariot le chariot c'est le 7 c'est le 7 or le 7 ben oui ça me renvoie disons à, à ben, je vous ai dit moi du poisson moïse qui est né donc le 7 à et qui est décédé, le Cétadar. Donc, euh, sachant que, euh, bien sûr, euh, là, on parle du Mois des Poissons, hein? On parle du Mois des Poissons. Et figurez-vous que le roi David était Gémeaux, était Gémeaux. Et il est né en Gémeaux, et il est mort en Gémeaux. Double, double. Ah, c'est quand même, disons, là, tout de suite, on a quand même... Euh, ouf des, des belles annonces, hein, dans le sens où, euh, eh ben, ouais, le ciel, le ciel nous vient en aide. Mes amis, pendant ce mois-ci, avec tous ces grands saints, hein, qu'on. Écoutez, euh, ces grands saints, euh, on dit qu'ils sont jamais plus vivants que lorsqu'ils ne sont plus là. Hein. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils peuvent euh, euh, donner hein, toute leur aide, toute leur force. Donc, euh, si je pouvais vous parler du, du roi David, c'est un personnage qui est absolument exceptionnel et qui s'est euh, souvent tiré d'affaires en faisant le zinzin. Eh oui, mes amis, parce qu'on glisse comme ça, on se dit, on ne prend pas, il n'y a pas de force. Hein, Qu'est-ce qu'on va faire avec quelqu'un qui joue au simple d'esprit Il n'y a pas de force, on ne peut pas, il n'y a, a pas de quoi... Euh, et vous pouvez expérimenter ça, vous verrez. Alors, là, pour ceux, naturellement, qui arrivent pour la première fois, j'utilise mon tarot, donc euh, c'est ma création. Donc, vous pouvez le trouver euh, sur mon site euh, euh, www.tarotdescinqsoleil.com -5, 5 en chiffres. Et puis, euh, bah, il est là-bas. Hein, voilà, tout simplement. Alors, donc... Hummm Eh ben voilà c'est là On y va on y va et j'ai tiré euh, J'ai tiré la lune là euh, J'ai tiré la lune avec euh, K1, donc le côté complètement lunaire, et je vous avais dit, c'est rigolo ça, parce que je vous avais dit qu'effectivement, à un moment donné, si vous suivez mes, mes vidéos et mes, mes petites émissions rigolotes, <rire> et que effectivement, euh, quelque part, le roi, le roi David, il était caché dans cette carte et tout, parce qu'il avait vraiment énormément. Euh, euh, passer chemin, des, des, vraiment des trucs impressionnants, vraiment très très durs, hein, euh, tout au long de sa vie, hein. mais ma foi, il est allé jusqu'au bout, hein. euh, beaucoup de, donc, alors là, par rapport à nos énergies, à nous, euh, eh bien, tout simplement, euh, il faut cesser aller hein. la lune, le côté complètement imaginaire et tout, euh, le côté... Euh, Enfant, prendre son baluchon, euh, avec un avec un bon ami également, euh, même faire des petites randonnées, des choses vraiment euh, sympathiques, euh, euh, se vider la tête autrement que peut-être devant des informations qui nous dépriment, euh, qui nous dépriment, tout simplement. Euh, bien sûr, je vous dis toujours avec euh, la lune, euh, il faut être quand même, euh, euh, faut cesser d'aller, mais il ne faut pas non plus euh, qu'elle euh, qu vous happe dans n'importe quel délire. Il y a toujours, pour tout de toute façon, il y a toujours une juste, une juste mesure. Hein. Euh, Utilisez, disons, euh, euh, le côté bénéfique... Et quand vous êtes à la limite du côté bénéfique, si vous ne savez pas qu'à un moment donné, vous risquez d'aller du côté euh, qui risque de vous encombrer la tête ou la vie, il faut arrêter naturellement avant. C'est un conseil de sagesse. On se lève de table quand on a encore une toute petite faim. On quitte naturellement, euh, disons, les rayons du soleil quand on sent qu'on va brûler avant qu'on brûle. Voilà, on utilise naturellement le côté euh, romantique, euh, lunaire, euh, l'imaginaire, la, la bonne joie de vivre et tout, disons en prenant de ces expériences, mais euh, c'est pas pour que l'expérience, elle te tire au fond du trou, non, c'est justement pour qu'elle te fasse avancer, mais attention, il faut pas non plus qu'elle t'emmène dans n'importe quoi. Donc là... Vous voyez, il y a un côté où j'ai je, je, mis, je, je vous la montrer peut-être de plus près. Premièrement, j'ai représenté par un gamin, hein, quelqu'un quelqu disons de, de jeune, parce que ça représente vraiment, euh, ça représente vraiment la jeunesse, la joie de vivre, avec, euh, ben oui, les risques de se faire euh, choper disons par un mauvais tyran, euh, tomber dans le trou, etc., etc. Mais faut quand même bien avancer, sachant que naturellement. Euh, il ben, y a un côté, disons, équilibré, là, où il euh, y a les fameux deux de ballots, un devant, un derrière, l'axe de l'homme au milieu, où il doit euh, mesurer quelque part son pas, mais vraiment y aller, mais vraiment y aller. Hein. C'est le jour qui est, euh, donc, euh, qui est porté par le vendredi, là, et le vendredi, on reprend... Eh bien, les signes vénusiens, ici, qui sont le taureau et la balance, c'est-à-dire se faire plaisir dans une juste mesure, de façon à bien pouvoir rythmer sa vie. Donc, quelque part, les amis, on attaque un petit peu, euh, avec cette ouverture, en disant, allez, on y va, euh, on fait en sorte que la vie de, ne soit pas... Euh, euh, ordinaire. On met du piquant dedans, mais avec mesure. Hein? Voilà. Alors, j'en avais tiré une autre. Euh... J'aime pas bien celle que je viens de sortir. Hein? Vous voyez? Euh... voyez le chiffre 400 ici, hein? Le chiffre 400 peut être représenté en numérique par le mauvais œil également. Or, là, euh, le Bédouin qui est un Capricorne, on voit euh, l'œil. Alors là, je vais vous la montrer. Donc, également, cette carte, vous voyez et on s'aperçoit qu'effectivement, bon ben, euh, la liberté, elle pleure un peu, euh, voilà, on, on brise ses chaînes, euh, voilà, il y a une question, disons, de, euh, de côté un petit peu détresse, là, qui, qui arrive, où il faut peut-être passer, disons, à autre chose, alors, euh, bien, on va aller plus loin, mes amis, on va aller plus loin, ah ben là, je tombe sur les jumeaux, euh, il y a du 7, 7, 7, là j'ai beaucoup de 7, j'ai beaucoup de 7. Euh, 7, ça représente naturellement un monde, hein, un monde qui est inclus, disons, qui est fractionné par 7 jours de la semaine. Hein. Il n'y en a pas, il y en a 7, voilà, et ordinaire, extraordinaire, et tout ce qui peut nous arriver pendant cette semaine. Alors, la troisième carte, ben, c'était les jumeaux, comme j'ai tiré d'abord le chariot, disons, en premier, là, Là, ça c'est la mienne, hein, vous voyez. Et effectivement, euh, là, il y a le, à nouveau 7, sachant que le Capricorne c'est un 70 aussi. Donc, on, il y a beaucoup, il y a beaucoup de 7, hein. euh, Que vous, euh, là, à nouveau, vous voyez, j'ai marqué l'œil. C'est pas, c'est pas pour rien. On va pas, même la barre que vous voyez, elle, elle donne, disons un peu, euh, l'idée hein, de, de l'œil. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais dire avec tout ça Rien du tout pour le moment. Ben là, je tombe sur la faucheuse. Là, je tombe sur la faucheuse. Quel drôle de tirage, hein, mes amis. Quel drôle de tirage. Hein? Euh. faut bouger, je, je suis en train de lire, hein, je fais des lectures, hein, parce qu'il y a des lettres, il y a des chiffres, et donc je suis, là je vais un petit peu me concentrer euh, par rapport à certaines choses, euh, il y a une question disons, là, dans les énergies, là qui tombent, parce que c'est quand même des énergies, il y a absolument, attention mes amis, il n'y a aucune euh, je ne fais, disons, il euh, n'y a rien de personnel là-dedans. Hein. Euh, C'est simplement des énergies de la semaine, on les regarde. J'ai l'impression qu'il y aura des annonces cette semaine. On va dire, là, je parle souvent après pour la France. Hein. Après, il peut y avoir des répercussions, euh, des répercussions euh, sur... Euh, euh, sur sur naturellement la famille l'intérieur du foyer sa propre personne etc euh, je pense qu'il peut y avoir des annonces qui qui mais qui va vous pousser à vous remettre en question Voilà des trucs on va voir certainement en disant oh, mais ça j'aurais jamais cru vous voyez mauvais œil quelque part que il y avait un tel déroulement ou que euh, il y a telle chose qui de, euh, qu avait, qu avait été construite, disons, de cette façon et tout. J'ai l'impression que là, quand même, on part sur un, un, un bel étonnement. Ah oui, c'est un bel étonnement. Oh, je pense qu'on va découvrir à nouveau des choses, mes amis. Euh, on va découvrir des choses. si vous vous intéressez, je vous dis franchement, à, à la marche de, de l'actualité, par exemple, de la France, euh, là, l'histoire, c'est presque euh, de vous intéresser vraiment à, à un grand panel d'informations parce que vous risquez, là, je vois, d'être enfermé dans une information et euh, de voir quelque chose, disons, vous, personnellement, que ça, ça vous ça puisse, disons, vous toucher, vous construire avec un, des, des mauvaises données, c'est-à-dire vraiment ce qu'on appelle un petit peu vous mettre dans une espèce de, de boîte, on va dire, de façon à ce que vous soyez un petit peu formaté. Excusez-moi, je dis ça un petit peu au fur et à mesure, là, euh, comme ça, et donc dans, au point de vue... Il y a deux cartes qui sont malgré tout extrêmement plusieurs, même qui sont quand même très très légères, Ou euh, c'est toujours la même chose, là je vois, c'est-à-dire c'est prendre du recul, et donner, disons, euh, beaucoup d'avantages à, euh, à, à votre famille. C'est un côté, disons, euh, très famille qui est, qui est à l'intérieur, là. Hein? Drôle d'annonce, hein? drôle d'annonce. Ça, ça, ça, ça. Alors cette carte, je ne sais pas si, si vous vous souvenez, elle saute tout le temps, à chaque fois que je vous fais les cartes, cette carte elle me saute dans les mains, c'est le fameux tuteur, hein. euh, le tuteur donc euh, après je, je pioche disons dans les, dans les, dans les 50 mineurs, hein. Et ça représente le Sagittaire, hein, le Sagittaire qui est complètement comme à l'heure actuelle, et donc euh, soutenu, soutenu à fond par la planète hein, euh, Jupiter. Alors, euh, il y a euh, un renforcement de soi, hein, incroyable. Est-ce que vous pouvez compter sur quelqu'un, vraiment, sur vous, vous construire hein, voilà, maintenant oh, ben non, oui, c'est vraiment l'intérieur, c'est un travail l intérieur, l'extérieur, ben, ça annonce un peu plus de, de choses, là. oui, oui, je vois, je vois où il veut en venir, il me semble, ce jeu, ah, voilà, je vous parle souvent du scorpion moi, en ce moment, parce qu'il y a un côté enfer, infernal, où quelque part, le poison du scorpion, mais y compris les bienfaits du scorpion, ça, c'est un petit peu comme le venin, c'est l'antidote en même temps. Le, le scorpion, c'est, euh, il a le poison et il a en même temps l'antidote. C'est pour ça qu'il s'occupe absolument euh, de tout le zodiaque. C'est vraiment un vaccin, hein? c'est être vacciné. Donc là, si je ressume le truc, je vous dis franchement, euh, ça va être un petit peu comme d'âme en ce moment, disons sur l'extérieur. Simplement, ce que j'ai peur, c'est qu'on aiguise euh, trop euh, votre corde sensible de là, là où elle est sensible, chez vous, hein, et de façon à, à vous faire peur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qui arrive. Où, vous savez, les gens, la plupart du temps, pour avoir du pouvoir, il faut qu'ils fassent peur, tout simplement. Or, ce mois-ci, moi je vous dis une chose, il est en dehors, hein, et ça il faut que vous en souveniez, mes amis, il est en dehors des euh, il est extrait aux comment on dit, aux influences planétaires, ce qui est absolument euh, incroyable. Hein, hein, euh, donc ça il faut que vous en souveniez. Vous êtes libre, il n'y a, a, a pas de poids euh, de ce côté-là. Côté Donc les annonces qu'il va y avoir et tout, vous les savez bien. Euh, C'est des gens, euh, tout simplement, euh, même dans votre famille ou n'importe où, qui vont essayer, disons, d'avoir du pouvoir comme ça, de reprendre. Il y, a, il y a des gens qui sont un peu comme ça et tout, euh, euh, pour euh, vous avoir à la botte. Il faut qu'on vous fasse un petit peu peur, qu'on vous focalise. Qu'on vous focalise sur un sujet dramatique, sur des morts, sur ceci, sur cela, de façon à ce que vous soyez complètement, disons, dans la panique, et que vous soyez complètement isolé, disons, de votre propre beauté intérieure, et vraiment de votre jeunesse intérieure, vraiment qui doit ressortir, hein, justement, ce mois-ci. Et à part ça, eh bien, on voit qu'effectivement, il y a une euh, grande force, disons, euh, euh, intérieure, une joie de vivre. N'oubliez pas que Jupiter, quand même, c'est vraiment la planète de la jovialité, c'est de la beauté et tout, et qu'elle est présente aussi euh, en énergie avec les poissons. Étant donné que les poissons, c'est un moment jupitérien, malgré tout. D'accord, Neptune est arrivé après pour nous raconter des tas de choses. Mais il y a ce côté toujours jupitérien qui arrive, disons. Et là, c'est vraiment pour pousser notre âme à se délivrer, disons, et avoir ce petit grain de folie. Voilà, ce petit grain de folie, inséparable, l'amour, vous voyez qui dit tout le contraire, disons, euh, des autres, quelque part, il euh, faut vous débarrasser de ça, c'est ça en définitive l'histoire, euh, d'avoir euh, en vous euh, cette puissance d'amour, hein, complètement cette puissance d'amour, hein. Hein, ouais. vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter, c'est ça qu'il faut éviter, les, toutes, les, toutes les mauvaises. C est, c est, tout simplement, c'est une prise de pouvoir en, en vous foutant la pétoche c'est tout, hein, c Alors, ben, de toutes les façons c'est un petit peu dans l'air hein, il n'y a rien de nouveau de ce que je vous dis là en ce moment, ça fait quelques temps euh, de plus en plus euh, euh, on, on vous fout de la pétoche avec tout euh, euh, la comète elle va tomber sur la terre, euh, euh, la, terre la, la, la France elle va être détruite euh, machin, il va ceci, cela euh, c'est vraiment euh, c'est complètement hallucinant on ne on, on laisse pas les gens souffler ni avoir un moment de rêve sur leur propre vie de façon à vraiment les laisser euh, tranquilles pour être heureux retrouver disons leur respiration naturelle vous voyez euh, j'ai tiré après, euh, après euh, le, le, le fameux prêtre c'est le bélier donc c'est celui qui vient juste après et tout qui vous attend les amis avec beaucoup de, de force de vigueur hein, et de changement hein, avec un esprit disons justement formaté pour changer pour, pour euh, se bonifier pour être mieux pour retrouver disons justement ces réserves qu'on a en nous d'excellente de, énergie vous laissez pas enterrer par toutes ces conneries hein, qui risquent d'avoir disons euh, euh, dans la semaine là d'accord vous laissez pas avoir avec ça c'est du flan <rire> c'est du flan les amis de toute façon c'est un mois qui est exceptionnel qui est hop qui est attrapé et tout, euh, c'est pas, c'est comme je disais, tout au départ. C'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut être responsable de sa vie malgré tout, hein? Mais soyez responsable aussi de pas écouter n'importe quoi et de pas vous laisser, disons, happer dans ces histoires euh, très très noires euh, qui font peur. Voilà. Larme en ce moment, c'est larme des faibles. Hein? C'est l'arme des faibles, mes amis. Bien, et ben voilà, ma petite énergie de la semaine. Et puis, euh, vivez bien votre semaine, mes amis, vivez bien votre semaine. Il va faire très beau, vous allez voir, il va faire très beau. Mettez un grand soleil dans le cœur et ça va aller, vous allez voir. Bisous, au revoir, au revoir à tous, je vous like, les amis.